Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo donc, sur les constellations familiales et puis ben, je vous accueille au milieu des décorations de Noël puisque c'est bientôt Noël à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà, bienvenue chez moi. Les constellations familiales, c'est quoi euh, C'est une, une approche thérapeutique euh, de type systémique c'est qu'on peut dire que l'individu, il est au cœur de son environnement proche. Alors ça peut être les individus, les membres de sa famille, les membres de son, qui font son quotidien, comme par exemple ses collègues de travail ou ses amis. Euh, ou euh, toutes toute sortes de, de, de, de gens qui traversent comme ça son existence, que ce soit dans le passé, le présent, ou peut-être même le futur. Il euh, y a cette part-là, dans, ce, dans, dans cette optique, on peut dire qu'il y a un individu au centre d'un système de, de, de personnes, et puis euh, systémique euh, aussi au sens où on, on considère que l'humain est fait de partie, on a euh, des en nous qu'on pourrait résumer par exemple par euh, un père intérieur et une mère intérieure une partie enfant intérieur une partie mais euh, on, on pourrait aussi résumer ça par une partie euh, je suis thérapeute mais je suis aussi euh, l'ami et je suis aussi le mari le compagnon je suis euh, la, la la chanteuse je suis alors, suivant les, les personnes et les les, les, les situations. Voilà, mais on est tous faits de, de plusieurs parties et euh, finalement à chaque moment de la, de, la, de la vie, il y a aussi plusieurs euh, sous-parties encore qui s'expriment en nous, comme par exemple euh, face à un choix à faire, il y a une partie qui veut euh, plutôt cette option, une partie qui veut plutôt cette option. Euh, voilà, il y, a, il y a de nombreuses choses qui se jouent euh, à l'intérieur de soi. Et en euh, compte l'environnement des individus qui nous consultent. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté un problème, que ce soit relationnel, amoureux, euh, que ce soit un problème dans une entreprise, que ce soit un problème dans la famille, que ce soit un problème avec des amis, et eh bien on va essayer de trouver des clés en prenant en compte euh, que vous êtes un individu au cœur d'un système de personnes dont euh, tous les membres jouent un rôle et ont une influence et chacun s'influence euh, parmi, comme on dit. Donc je dis ça, ça influence les autres et réciproquement et donc euh, dans cette thérapie euh, l'idée étant que on va pouvoir essayer de modifier l'interaction qu'on a avec son environnement euh, de manière à changer notre habitude de faire, notre habitude de, euh, de poser notre regard sur les choses, sur les gens, euh, de communiquer avec les gens, euh, peut-être de de ressentir vis-à-vis -vis de des personnes, euh, de manière à modifier l'interaction qu'on aura. On pourra apprendre une forme de communication, qu'on pourrait dire bienveillante, par exemple, avec certaines expressions qui simplement euh, apportent de l'énergie, donnent de l'énergie, nourrissent, ou euh, par, parallèlement à d'autres expressions qui, au contraire, prennent de l'énergie, puis on va pouvoir aussi apprendre à sentir, justement, ce qui se passe. Concrètement, comment ça se déroule une constellation familiale, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, il y a euh, une version avec des objets, ou des, des divers, euh, divers médias, divers petits supports, ça peut être des bouts de papier. Personnellement, je fais ça avec des bouts de papier. Euh, on pourrait prendre, par exemple, des pieds mobiles, ou des poupées, ou des, des peluches, euh, des figurines et euh, chacune de ces figurines, de ces morceaux de papier représente en fait une euh, partie du système euh, qui nous intéresse. Si par exemple j'ai un problème avec euh, mon mon collègue de travail, et eh bien on va prendre une poupée, cette poupée va représenter mon collègue de travail, et puis une autre poupée va me représenter moi, peut-être qu'une autre poupée va représenter notre supérieur, peut-être qu'une autre poupée, etc, etc. Euh, ça pourrait être une autre sorte de problème, par exemple, je suis devant un choix à faire euh, et euh, quelque part il y a les deux options qui s'offrent à moi, je pourrais prendre deux bouts de papier différents pour représenter ces deux options. Et, après ce, cette mise en place, cette première mise en place, euh, on va en fait venir sentir l'interaction qui se joue ici. C'est-à-dire que, euh, premièrement, le client va placer peut-être euh, en fonction de ce qu'il ressent ces objets, et puis, euh, quelque part, en, en se mettant euh, à, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de, de nous quand euh, on prend la place ou quand on essaie de se mettre à la place d'une de ces poupées, d'un de ces morceaux de papier, et eh ben on va vraiment venir sentir finement, le plus finement possible et le plus fidèlement possible, surtout sur, sans en rajouter, etc. Vraiment juste être à l'écoute de ce qui se passe là. On va pouvoir apporter un éclairage. Par exemple, si je suis euh, ce collègue, cette poupée, euh, cette poupée qui est là, euh, j'essaie je, je de me mettre à, ma, à sa place et puis cette poupée, je me dis mais, mais là quand je, je me sens pff, envie j'ai envie de partir j'ai envie de fuir de, de toi alors le, ici c'est le client et j'ai envie de fuir cette, cette situation je me sens vraiment pas bien et oppressé et ben c'est une donnée que le client n'avait peut-être pas forcément et cette manière de pouvoir euh, jauger et, et, et avoir un éclairage sur ce qui se passe réellement et ben ça va permettre de euh, modifier peut-être l'interaction peut-être que euh, il s'agit pour le client euh, d'exprimer quelque chose peut-être que c'est une charge qui est mise sur ce collègue euh, qui qui, euh, qui, de, qui, qui ne devrait pas lui revenir, qui est trop lourd pour lui, peut-être que ce n'est pas la bonne place, donc quelque part on peut voilà, changer peut-être les, les, les différentes charges. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, pour ce qui est euh, de l'autre façon de faire des constellations familiales, c'est euh, en groupe, euh, ça peut être aussi, euh, on peut évidemment venir en couple euh, euh, à une constellation familiale, mais ce n'est pas nécessaire, on peut être simplement un, un individu euh, euh, qui fait partie d'un couple, mais on va pouvoir travailler même sur la dynamique du couple, mais seul. Alors, en venant seul, euh, on va pouvoir euh, faire partie d'un groupe de gens qui viennent aussi travailler leurs problématiques, euh, et à ce moment-là, un groupe, et on n'est plus seul. Enfin, vous comprenez la logique de ce que je veux dire. Euh, et... Et à ce moment-là, on peut choisir en fait euh, différentes personnes. Si elles sont d'accord, elles, elles acceptent de prendre le rôle euh, qu'on leur propose. Par exemple, si c'est celui de ma compagne, alors je vais choisir euh, euh, cette participante qui est là que je ne connais pas, hein, pas forcément en tout cas, et, euh, et elle va représenter ma compagne. Et le, va commencer ce, cette danse en fait où euh, elle va venir sentir à l'intérieur d'elle. Euh, peut-être aussi qu'elle va avoir des pensées qui vont lui unir, des images, euh, des choses et euh, sa façon de se mouvoir, sa façon de regarder les éléments, le client, les, les autres, éventuellement les autres représentants euh, ou les autres parties donc, de ce problème qu'on aura euh, représenté, et ben on va pouvoir avoir un certain nombre de dynamiques qui n'étaient peut-être pas forcément exprimées. On porte des bagages qui ne sont pas forcément les nôtres, il y a des histoires qui se répètent et des choses qui nous dépassent un peu et qui sont... Euh, liés aussi à notre héritage, que ce soit familial, culturel, et, euh, et que parfois justement ça prend, euh, ça prend euh, on, on prend appui sur ces choses-là, mais on, on, les, on rayonne dans notre vie d'une certaine manière, et en rayonnant euh, d'une manière ou d'une autre dans notre vie, on va attirer aussi des situations, ou créer des, des situations qui vont nous amener de toutes sortes, parfois de problèmes, de difficultés, euh, tout comme, d'ailleurs, on prend également appui euh, sur euh, notre héritage familial et culturel pour euh, euh, aller vers ce qui nous fait du bien et ce qui est, ce qui est bon pour nous, ce qui, euh, ce qui offre aussi au monde un peu notre meilleur, hein, euh, euh, donc c'est dans les deux sens, c'est évidemment la famille est un appui tout comme eh ben, quelque part justement c'est, parfois enfin, on a des, des bagages et il euh, et y a des choses qui sont un peu comme on pourrait dire du poison pour l'âme. Il y a aussi c'est vrai une dimension euh, étonnante euh, parce que par exemple on peut venir euh, pour euh, son travail et euh, euh, ça peut être lié, en fait, à nos, nos schémas euh, familiaux, par exemple. Parce que, quelque part, euh, nos, nos schémas, ils prennent source dans... Euh, notre, euh, notre petite enfance, la façon dont elle a été aimée, regardée, touchée, la façon avec on nous a communiqué les choses, qui était présent, qui n'était euh, pas là, euh, qui, euh, à qui est-ce qu'on donnait une bonne place, à qui, euh, qui était peut-être mis de côté, tout ça, ça va influencer finalement euh, notre rapport au, au travail, à l'argent, à l'amour, à la sexualité, à, à, à la nourriture, peut-être peut qu'on va avoir des, de, de développer des addictions, etc. Et tout ça, ça aura des conséquences et un impact là-dessus. Donc c'est vraiment à partir d'un problème euh, bien spécifique actuel qu'on peut venir faire un travail pour euh, finalement aller à, à, à, à, aux sources sans nécessaire aller dans un travail avec la famille mais parfois voilà euh, euh, on, on peut travailler aussi avec les choses tout à fait présentes ça c'est une possibilité d'envisager en fait chaque problématique si vous arrivez avec un problème on peut regarder de différentes manières et parfois on a besoin de comprendre les choses, et parfois c'est même plutôt préférable de ne pas les comprendre, par contre on peut toujours venir travailler en amenant notre conscience voilà, un peu ailleurs, déplacer un peu, avoir un, un nouveau regard, se déplacer autour du problème, le jauger de différentes manières, et le jour d'ailleurs où on est totalement libre d'appréhender toutes ces manières, c'est là vraiment qu'on gagne en force et en liberté, parce qu'on peut avoir le courage déjà d'être soi, de porter euh, de porter ce qu'on doit porter, de, de laisser ce qui ne nous appartient pas, d'oser, d'oser, d'oser ce qu'on n'osait pas, et c'est vraiment le but. Et, bah je vous propose, si vous le souhaitez en tout cas de me rejoindre, euh, que ce soit en thérapie euh, individuelle ou en groupe, euh, je serais ravi de, de partager ces moments avec vous, de pouvoir explorer justement ces possibilités au travers des constellations familiales. Et je vous... voilà, un travail qui amène énormément de force intérieure et de courage également. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous invite simplement à suivre les liens qui sont dans la description de la vidéo pour trouver mon site internet si vous êtes intéressé pour faire un travail en constellation familiale ou en hypnothérapie ou dans mes différentes approches, mais je vous invite à me rejoindre et peut-être on pourra passer un moment à explorer justement ces, ces facettes de l'existence et ce, ce travail transformateur, en tout cas vous êtes le bienvenu et si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup pour votre visionnage et je vous souhaite une toute belle grande vie.